Donc, nous allons commencer. Je remercie tout le monde pour participer dans cette série de l'UCIP. Et Moi, je suis Lina Moi, Je fais partie de l'équipe hein, du projet de dialogue sur la justice et la sécurité hein, aux Sahel et au Maghreb et j'ai travaillé dans cette capacité pour cinq années. Je voudrais d'abord présenter les panélistes. Et tout d'abord, nous avons Monsieur Peter Fahm, Il est un membre distingué de l'Atlantic Council où il était auparavant vice-président chargé de la recherche et des initiatives régionales et il était directeur de l'Africa Center du Conseil. En 2020, il a été nommé le tout premier envoyé spécial des États-Unis pour le Sahel, assumant la direction de l'élaboration de la conception et de la coordination de la stratégie des États-Unis sur les questions transfrontalières de sécurité, de politique, d'économie, d'assistance et de sociétés qui se posent au Sahel, ainsi que la coordination avec les partenaires internationaux et les parties prenantes du gouvernement américain pour aider à ramener le Sahel à la stabilité par le biais des programmes visant à renforcer la sécurité et à soutenir la gouvernance sa libéralisation politique et le progrès social et le développement économique. Il était également vice-président de la politique. Il a été également rédacteur en chef de sa revue bimestérielle American Foreign Policy Interest. Il a également été professeur associé permanent d'études sur la justice, de sciences politiques et d'études africaines. Il a été membre du, du groupe consultatif de haut niveau du commandement US-Afrique. Il est l'auteur de plus de 300 essais critiques de l'auteur, l'éditeur ou le traducteur de plus d'une douzaine de livres. En effet, il travaille aussi pour le journal sur le Moyen-Orient et l'Afrique. Puis, nous avons le Dr Ibrahim Yaya Ibrahim. Il est un consultant analyste senior du Sahel basé à Dakar. Il est titulaire d'un doctorat en sciences politiques de l'Université de Floride. Là, sa thèse portait sur l'islam et la contestation politique dans la région du Sahel. Il s'agit d'une étude comparative des phénomènes de protestation, d'émeutes et d'insurrection djihadistes en Mauritanie, au Niger et au Mali. Il est cofondateur et chercheur associé du groupe de recherche sur les ailes et il est un ancien du programme Fulbright et un analyste pour Freedom in the World en tant qu'expert du Niger et de la Mauritanie. Il a travaillé pendant quatre ans avec les ONG islamiques au Niger, dont deux ans en tant que directeur exécutif du bureau nigérien d'Al Bazar International Foundation. Il a une formation en sociologie, en jurisprudence islamique et en gestion. Il est diplômé de l'Université islamique de Saï et de l'Université Abdou Moumouni de Niamey. Et puis, nous avons Madame Myriam Dialoudram. Euh, elle a un diplôme de l'Université de Montréal en sciences politiques. Euh, elle a une expérience de 10 ans dans la promotion des droits de l'homme et du développement durable. Euh, elle est présidente de l'association des femmes leaders et du développement durable. Euh, elle est euh, engagée pour la reconstruction de la paix. Il, elle est euh, membre euh, du groupe de consultation euh, onusien euh, et euh, elle a travaillé euh, trois années euh, dans cette position. Euh, elle est euh, la présidente euh, de, euh, du leadership euh, des femmes avec euh, la durabilité. Encore une fois, bonjour à tout le monde. Merci d'être ici parmi nous. Et maintenant, je demande à chacun de nos panélistes de faire des commentaires d'ouverture. Mariam, si vous voulez commencer, s'il vous plaît, pour nous donner une, un aperçu de la préparation et des événements du premier coup d'État et du gouvernement de transition entre août 2020 et mai 2021. Euh, merci beaucoup, Ella. Il euh, ben, y a plusieurs événements qui ont conduit au premier coup d'État. Et euh, en fait, on peut dire que déjà depuis la fin du premier mandat du président Ibrahimová Karkheta, euh, la contestation avait déjà commencé. Il euh, y avait déjà des initiatives pour euh, demander en fait, qu'il ne se représente plus comme, euh, pour être président. Et, euh, mais bon, ces initiatives-là n'ont pas réussi. Ré ré il a finalement été élu en 2018, et dès son élection, la situation sécuritaire dans le centre du pays s'est fortement dégradée. Les attaques terroristes ont finalement donné lieu à des conflits intercommunautaires, tout aussi sanglants les uns que les autres, au Kossagu, d'autres attaques violentes de camps militaires comme à Djoura qui ont suscité beaucoup d'émoi au sein de la population. Et à cela aussi, s'est ajouté de nombreux scandales, on va dire, de corruption, euh, de, des proches euh, du régime, des tenants du régime. Et finalement, en fait, quasiment chaque jour, on avait euh, des nouveaux scandales euh, qui éclataient et aussi des manquements euh, de la haute hiérarchie militaire euh, face à, aux différentes attaques. Et euh, finalement, toute cette euh, contestation, cette crispation à travers tout le pays ont finalement euh, nourri, euh, grossi les rangs de ce qui est plus tard devenu euh, le mouvement du 5 juin, le M5, avec à sa tête euh, la personnalité morale de l'imam Diko et de nombreux hommes politiques qui, qui ont plusieurs fois en fait manifesté avec des centaines de milliers de Maliens euh, dans les rues. Et finalement, c'est cette... Euh, vague de contestation, on va dire, soutenue, qui a été parachevée par un coup d'État militaire en août 2020. Voilà, c'est un peu ça. La, un peu la chronologie euh, des événements qui, qui ont conduit euh, à la, au coup d'État, on peut dire qu'il y a la crise sécuritaire, il y a la, la corruption, les nombreux scandales et l'incapacité de contenir, en fait, euh, Plusieurs attaques euh, et bien évidemment la crise économique qui vite dans, dans tout le pays et qui ont conduit à au coup d'État. Thank you Miriam. Uh, Merci, know... Miriam. Uh, et maintenant, il Docteur Ibrahim, parlez-nous un petit peu du deuxième coup d'État. Uh, Qu'est-ce qui s'est passé uh, et Également, parlez-nous du gouvernement de transition de mai 2021 jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup. Et moi, j'ai suivi le premier coup en août 2021. La euh, société civile a mis euh, beaucoup euh, de pression sur le gouvernement, euh, sur le Punta, euh, pour euh, nommer euh, des leaders. Hein. Euh, C'était euh, monsieur euh, Bangwai hein, et euh, le Premier ministre pour euh, diriger cette transition. Euh, Jusqu'au moment. Où les leaders civiliens ont reconçu le gouvernement alors il y avait les leaders de la Junta, y compris monsieur camara et un autre leader il était à l'époque le ministre de la sécurité la décision par les autorités pour faire cette reconception du gouvernement a mené ou a conduit la RUNTA pour, pour, pour, pour prendre la relève, pour prendre, pour reprendre le gouvernement, c'était le deuxième coup. Avant, on avait M. Keita pour le nouveau gouvernement qui a été mis en place. Euh, Jusqu'à présent, la crise n'a fait que s'approfondir. La crise politique à Bamako, avec euh, la communauté internationale qui a fait euh, pression sur la junta pour organiser les élections, c'est-à-dire euh, de mettre euh, tous leurs efforts dans cette période parce que euh, cette période va se terminer en... Euh, en avril, Et donc il faut travailler rapidement jusqu'en février. La Junta a déjà, a déjà clarifié qu'elle ne peut pas faire ce travail jusqu'en jusqu février, alors là il va y avoir une extension de la période des élections. Il y a aussi une consultation entre les Maliens de, de comment organiser les États. Et seulement après les assises nationales, on peut décider du calendrier de la transition pour l'avenir. Donc, il y a cette crise, mais il y a aussi les leaders politiques qui doivent travailler avec nous au niveau domestique. Merci pour la toile de fond. Vous nous avez parlé un petit peu des acteurs internationaux. Peter, je vous donne la parole pour parler du rôle des acteurs régionaux et internationaux avant, pendant et depuis les deux coups d'État. Euh, merci encore une fois pour nous rassembler ici, chers collègues de l'USIP, pour le rendre possible. Euh, je suis ravie que le ministre Camara est ici parmi nous parce que lors du premier coup, moi, j'étais en contact avec elle au, cours et au fur et à mesure où les choses se sont développées. Voilà juste quelques points que je veux soulever et je vais continuer là où Marianne a commencé, c'est-à-dire avant la crise du coup de août 2020. Il est très important dans la discussion de ce qui s'est passé au Mali, mais également dans les autres conversations euh, C'est important de parler des actions militaires. Euh, la crise n'a pas commencé avec le coup ou avec cet événement. Non, la crise commençait beaucoup plus tôt. Et en effet, cette crise était la manifestation de ce processus. Euh, on peut argumenter que la crise malienne est celle qui a prédaté euh, pas le deuxième ou le premier mandat du président Kaïta. Mais ça remonte à longtemps. Parce que après l'intervention militaire française en 2013, on a déjà ressenti ce genre de pression. Puis on avait la célébration et en septembre, il y avait ce communiqué dans la presse où le gouvernement a parlé de ce village qui a finalement eu la visite d'un officier depuis l'indépendance. Donc, on parle euh, d'une rupture de 60 années. Ce que je voulais dire par là, c'est que cette crise dans la Sahel, ce n'est pas une crise, ce n'est pas une manifestation euh, euh, économique. Bien sûr, l'économie a exacerbé la situation, mais il s'agit d'une crise de la légitimité étatique et donc il faut revenir à euh, cette crise. Il faut se pencher sur la connexion avec les citoyens, avec, il faut se pencher sur le manque des services hein, du gouvernement envers euh, les citoyens. Il faut comprendre d'abord ce dilemme avant euh, de euh, tirer des conclusions. Et puis, il faut aussi souligner l'importance de euh, la région, le Sahel. Vous avez le lien entre l'Afrique subsaharienne et le reste de l'Afrique. Il faut bien prendre en considération l'importance des acteurs régionaux, la CDAO, mais aussi le G5 Sahel, l'Union africaine et les autres qui s'engagent pas seulement après le coup d'août de l'année 2020, mais aussi s'implique d'une autre manière euh, qui a conduit à euh, l'enlèvement le, du euh, président. Et, et c'est une épisode qui n'est pas bien connu. Moi, je n'étais plus au gouvernement, mais j'étais toujours en contact avec les acteurs de la région. Et euh, moi, j'étais l'un de ces observateurs de cette confrontation entre les membres militaires et les civils. J'ai parlé avec plusieurs présidents régionaux à l'époque, et ils m'ont assuré que les choses étaient bien surveillées parce qu'ils ont obtenu les promesses du président lorsqu'ils se sont tous réunis à la conférence de Paris qu'il ne, qu ne va rien faire après euh, la médiation euh, euh, où Good Luck Jonathan euh, est euh, arrivé pour parler aux parties prenantes, euh, donc euh, la conférence de la CDAO. Euh, mais il en a fait. En effet, il a fait juste euh, le contraire. Euh, avant que M. Jonathan est euh, euh, entré dans l'avion, il a. Donc, quand j'ai les ministres, donc moi je ne vais pas justifier euh, cette action, mais il y avait déjà un contexte, il y avait un contexte historique, euh, une raison pour laquelle euh, cette réponse a été formulée et euh, une raison pour laquelle les, euh, les observateurs régionaux euh, euh, étaient en sourdine parce qu'on euh, leur avait euh, dit autre chose. Donc, ultimativement, euh, ce qui va être durable au Mali ou dans les autres pays euh, de la région, euh, doit être euh, approprié. On ne peut pas dicter en tant que euh, communauté internationale ce qu'il doit faire. Ce sont les voisins, les pays avoisinants et qui euh, devraient avoir un apport, mais quand même ne, ne peuvent rien dicter. Puis, il nous faut un engagement durable. Euh, et euh, j'observe cela de l'extérieur. Je dois dire que cela était présent lors du premier mois, lorsque l'Union africaine et la CDOA ont été là pour appuyer le coup, le GST Mali. C'était ce groupe qui s'est réuni à Bamako, au Mali. Une première fois, moi, j'avais participé et puis il y avait une deuxième réunion à Lomé. Mais avec le changement de la présidence de la CDAO, là, tout a été perdu, donc il y a un manque d'engagement qui a conduit à la situation et qui existe aujourd'hui. Et puis je remonte au premier point que je voulais soulever, il n'y a pas un remède rapide. Je pense que c'était très ambitieux pour vouloir les élections euh, euh, Étant donné qu'il y avait eu cette crise, qu'on pouvait la réparer dans 18 mois, clairement, il faut établir des dates butoirs, mais il faut aussi rester réaliste. Alors, je vais m'arrêter là. Merci. Merci beaucoup et merci pour toutes ces présentations, pour toutes ces remarques. Dans les deux premières questions, je voulais parler des forces motrices qui ont provoqué ces coups dont nos panélistes ont parlé. Et je reviens à vous, Peter, parce que vous avez indiqué qu'on a parlé beaucoup de ces coups, pas seulement en Afrique, mais aussi dans d'autres endroits du monde. On a euh, parlé euh, d'une vague de recul démocratique ou s'il y a une contagion des coups d'État qui est en train de se passer. En prenant le cas du Mali, dans quelle mesure cette caractérisation est-elle exacte ou utile pour comprendre les événements récents? Bon, je vais être très clair je ne justifie pas ou n'encourage pas les interventions militaires dans les affaires politiques, dans les bouleversements et les relèves militaires. C'est très important d'avoir une bonne relation civile aux militaire parce que c'est une pierre angulaire de la démocratie et on dit cela. Euh, c'est euh, d'abord la démocratie, hein, et puis il y a le relève hein, par euh, les militaires. Bon, et il y a des éléments de la démocratie, il y a des éléments, mais si c'est au Mali ou dans un autre pays, même si on l'a perçu comme démocratique, il y avait beaucoup d'erreurs. Euh, le système a ses faiblesses. Hein? Le système humain a ses faiblesses. Donc, euh, il y a des points de repère. Alors, euh, je fais recul un petit peu du Mali. Euh, je parle, je vous parle de Guinée-Conatrie parce que je connais bien ce pays. Là, il y avait un coup d'État. Il y avait un coup d'État au mois de septembre de cette année. Mais qu'est-ce qui s'est passé au, euh, avant ce coup? La c'était un mandat questionnable, un troisième mandat questionnable du président. Et puis, il y avait des élections où il y a beaucoup de haine, euh, de haine euh, qui, qui, qui s'est manifestée. Et puis, il y avait des élections qui étaient très contestées. Et aujourd'hui, je vous parle en tant qu'expert politique. C'était vraiment incroyable. Euh, bon. Et ce bouleversement, c'était pas vraiment un bouleversement d'un régime euh, démocratique. Il faut aussi garder cela à l'esprit. Je pense que pour cette raison-là, il est très important de retourner en arrière et vraiment d'aborder les problèmes clés, les causes. On veut faire tout rapidement. On veut proclamer la réussite et avancer, aller de l'avant. C'est notre pragmatisme, mais on va trop rapidement et… Il faut garder cela à l'esprit. Est-ce qu'il s'agissait d'une mauvaise période en Afrique de l'Ouest? Oui, absolument, malheureusement, c'était le cas. Mais euh, est-ce qu'on fait un recul? Bon, peut-être un petit peu, mais pas dans la mesure où les leaders le disent. Et puis, le, mon point final, c'est que ce qui est important, c'est après avoir appris ces leçons, il faut trouver des solutions pour restaurer de manière durable les institutions démocratiques pour s'assurer qu'ils ont vraiment une chance et pas seulement une courte durée de vie avant qu'ils n'éclaboussent de nouveau. Merci. Et maintenant, je me tourne vers Mme Drame. Vous avez mentionné dans vos remarques d'ouverture vous avez parlé de, de la protestation populaire qui a rendu ce coup d'État inévitable. Vous avez dit que ce coup n'est pas venu de nulle part, qu'il avait eu déjà des problèmes à, à l'égard du gouvernement de M. Keita. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu um, quelles sont les implications du manque relatif de, de soutien populaire du Mali pour le second coup d'État? Euh, bon, comment est-ce que cela a expliqué les choses? En fait, le, le deuxième coup d'État, euh, comme on l'appelle communément la rectification, on ne l'appelle pas vraiment un coup d'État, même s'il s'en est un État parce que c'est un peu, en fait, euh, on va dire, euh, le ménage euh, entre eux-mêmes, parce que le président Bandao, qui justement a subi le second coup d'État, ben, il a été désigné par, euh, par les militaires eux-mêmes, par le président Hassim Gweta. Et donc, euh, nous, en fait, euh, les Maliens lambda, on, était, on a été, on va dire, surpris euh, de, de voir... Euh, le, le, la séparation entre ces deux personnalités et, et donc c'est par la suite que nous avons eu vent quand même des, des raisons qui expliquent euh, ce, ce, ce désaveu euh, qui nous a surpris parce que voilà on, on, parce que, comme vous l'avez dit il n'y avait pas euh, de mécontentement on va dire populaire contre le président Bandao il n'y avait pas eu de manifestation euh, on va dire euh, voilà de contestation à l'égard de Banda ou de son premier ministre ou du gouvernement, d'une manière, on va dire, forte, les choses étaient en train d'avancer. Voilà, le calendrier avançait. Et voilà qu'on a eu cette, cette rectification-là. Et, et encore aujourd'hui, il y a des zones d'ombre, en tout cas, pour, pour, pour expliquer en fait les causes profondes de, de, ce, de cette rectification, de, de ce désaveu. Mais toujours est-il qu'il ne vient pas, en tout cas, euh, de, la, de, de la masse populaire. Il y a eu plusieurs, on va dire, euh, euh, bruits de couloir euh, par rapport notamment euh, au choix des partenariats où certains voulaient plus aller vers la France ou d'autres voulaient aller vers d'autres partenaires, euh, comme la Russie. Ça, ça semblerait être un des points de, de désaccord, mais euh, ultimement, il s'agit des points... Euh, sur lesquels les personnes, n'étaient pas d'accord. Et notamment aussi la composition d'un gouvernement. Euh, vous avez vu qu'il y a même un gouvernement qui a été euh, euh, annoncé euh, la veille justement du, du deuxième coup d'État. Et ce gouvernement-là aussi n'avait pas eu d'accord euh, sur la composition de, de ce gouvernement-là. Donc, on ne sait pas si réellement... Un problème de leadership où le président Hassini s'est probablement senti lésé par le président Bandaou qui euh, a décidé, on va dire, à l'époque de, de prendre euh, des décisions, on va dire, de manière unilatérale, seule, et d'imposer un gouvernement à son vice-président à l'époque qui n'était pas euh, satisfait des choix euh, des, des personnes qui composaient justement ce, ce nouveau gouvernement. Et donc, ils ont décidé de, de, de mettre fin à, à son pouvoir. Et la population n'a pas réagi euh, virulement contre cette rectification. Autant euh, les, la, la population n'a pas demandé son départ, autant euh, lorsqu'il est parti aussi euh, et que le président Asim a été investi, une partie de la population était favorable justement à ce que le président Assimi soit un président depuis euh, le premier coup d'état Donc cette frange là a obtenu euh, satisfaction thank you. Merci. Um, et maintenant, je vais me tourner vers un autre facteur qui a peut-être contribué au coût d'État, il est clair que le Mali a fait l'objet d'une attention et d'une assistance internationale considérable, en grande partie, axée sur les objectifs de lutte contre le terrorisme et le renforcement du secteur de la sécurité, donc pas nécessairement sur ce que Peter vient de mentionner. Alors, quel rôle cela a-t-il joué dans les deux coups d'État et qu'est-ce que cela nous apprend sur l'approche dominante de la lutte contre le terrorisme et de l'assistance au secteur de la sécurité pour rendre le Mali durable? Docteur Ibrahim. Je pense qu'il y a aujourd'hui un consensus large parmi les acteurs internationaux, les observateurs, que l'approche de contre-terrorisme est limitée et ne peut jamais être la dernière solution pour aider avec la sécurité dans la région. En effet, depuis cette crise a éclaté, tout le monde s'est concentré sur les interventions militaires pour essayé de défaire les groupes d'insurrection, mais il est clair que la crise est plus large qu'avant. On a témoigné de cela et il est clair que cette solution militaire n'est pas une solution durable. Mais euh, qu'est-ce qui est moins connu? Alors, il y a là une nouvelle dynamique dans la région et c'est cette aptitude dans cette euh, crise de sécurité euh, de vraiment ressentir ce désordre politique dans, les, dans la capitale et dans les villes euh, capitales du pays. Euh, la crise djihadiste était surtout une crise rurale. Les djihadistes, depuis 2012, n'étaient pas à même de bouleverser les centres urbains, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Mais... L'insécurité qu'ils ont créée, cette question de sécurité qu'on a maintenant dans les régions rurales a motorisé le désordre dans les villes. Cette violence intercommunale et la violence, l'agression djihadiste en 2019 et 2020 alors, cela a démoralisé le public malien et donc ils ont commencé à manifester dans les rues contre le gouvernement et cela a amené la chute du président. On le voit aussi au Burkina au cours des derniers jours, on a vu beaucoup de manifestations dans la rue à cause de la crise de sécurité. Euh, les gens font appel au gouvernement de passer à l'action, mais cela déstabilise la politique. Au Niger, il y a aussi beaucoup de préoccupations. Qu'est-ce qui se passe lorsque cette crise va continuer à s'approfondir? Euh, je pense que c'est très important, mais la menace réelle, oui, c'est la sécurité, mais aussi... Euh, cette euh, insécurité euh, qui conduit vers ce désordre dans les villes hein, et il faut se concentrer là-dessus. Puis le deuxième point que je voulais soulever est la mesure dans laquelle cette insécurité alimente le militaire. Bon, et ces pays n'étaient des pays démocratiques que pendant quelques décennies. Mais avant la démocratie, il y avait un, un dictatoriat. Et puis, il y avait la classe politique qui a essayé de remplacer le militaire. Et il y avait différentes trajectoires. Au Mali, la classe politique était à même de maîtriser dans une certaine mesure et subjuguer les militaires. Mais au Niger, ce n'était pas le cas. On avait une décennie d'instabilité. Il y avait les militaires qui ont essayé de bouleverser la classe politique. Mais ce qui se passe maintenant, il y a beaucoup de ressources qui, entre les forces militaires, beaucoup de ressources financières et humaines parce qu'ils recrutent beaucoup de soldats. Donc, le militaire est vraiment sur le devant, de, a pris le, de, le, de, le devant sur la politique. Alors, l'équilibre a changé entre les deux acteurs. Le militaire est plus fort que le monde politique et cela va avoir un impact, va avoir des conséquences dans l'avenir parce que la classe politique va s'affaiblir. Ils perdent la crédibilité et la légitimité à un moment où les militaires reçoivent davantage de ressources et prennent le devant. Et cela va les légitimiser même plus qu'avant. À mon avis, ce sont deux tendances qu'il faut observer de près. Ce sont de nouvelles tendances et il faut se concentrer là-dessus. Merci. Et maintenant, je voudrais parler des réactions par rapport à ces coups. Mariam, Peter et Dr. Abrim à parler des réactions de la CDAO. Et là, on avait encouragé vraiment la transition pour retourner vers le leadership des civils. Alors, dans quelle mesure la CDAO a-t-elle été efficace Qu'est-ce qu'on peut apprendre des succès et de l'échec des efforts de la CDAO okay. Ben, en fait, euh, le, la CDAO a effectivement, euh, on peut dire, été assez, on va dire, complaisante avec euh, le Mali, du premier euh, coup d'État au second. Mais euh, le problème aujourd'hui que, euh, en tout cas, les Maliens, dans leur ensemble, euh, ont vis-à-vis -vis de la CEDAO, c'est que la CEDEAO, elle est plus la CDAO des chefs d'État que la CEDAO des peuples. Et la raison à cela, c'est malheureusement les troisièmes mandats euh, qui, qui, qui arrivent euh, dans la, la sous-région euh, en Côte d'Ivoire et en Guinée et qui ont été en quelque sorte acceptés par, par la CDAO. Et donc, en fait, euh, les, les populations sont mécontentes et se disent que euh, lorsqu'il s'agit d'eux-mêmes, ils prennent des décisions qui leur sont favorables. Et lorsqu'il y a des coups d'État et lorsque la population est mécontente, euh, ils n'écoutent pas en fait les cris euh, de la population. Vous savez, par exemple, en Guinée, euh, les manifestations anti-troisième mandat où il y a eu pas mal de morts, mais n'empêche que voilà, le, le président euh, à l'époque avait été investi et le chef d'État de la CDAO avait accepté cela. Au Mali, c'est pareil, euh, les sanctions de la CDAO sont mal accueillies. Et ça, il faut revenir encore au moment où ils sont venus au Mali pour soutenir le président Ibrahim Boubacar Keïta, au, au, au moment où la crise était à son, battait son plein. Et ça aussi, ça a suscité l'incompréhension des Maliens qui, qui, encore une fois, perçoivent la CDAO comme étant au service des, des chefs d'État et non, euh, qu'elle est, est insensible, en fait, aux souffrances et, et aux cris de, de la population. Et donc, ce qui fait que le sentiment en tout cas général au Mali, c'est que euh, les sanctions, et il y a une sorte de défiance à l'égard euh, de la CDAO et en fait, toutes ces, euh, ces sanctions sont, sont, suscitent beaucoup de, de, de colère et, et, et d'incompréhension et de rejet en fait, finalement, euh, de la population. Et ça a tendance en fait à. À renforcer le lien qui existe entre la population et euh, les militaires au pouvoir qui sont en quelque sorte en fait victimisés euh, par ces sanctions parce qu'ils vont tout de suite faire le parallèle avec euh, l'acceptation des troisièmes mandats, etc. Donc aujourd'hui la, la CDAO est en perte de, quand même en tout cas de, de crédibilité parce qu'évidemment effectivement il faut reconnaître que lorsqu'on veut appliquer les principes et il faut que les principes soient appliqués dans leur totalité et qu'ils qu soient appliqués euh, de la même manière à tout le monde. Et actuellement, est pas ce n'est pas ce que fait euh, la, la, la CDAO. Et les sanctions, en tout cas, qui ont été prises jusque-là euh, par rapport aux au, comment on appelle ça, restriction de voyage et au gel des avoirs, bon, c'est. Pareil, ça touche évidemment le gouvernement et, et les autorités de la transition. Mais les Maliens sont arrivés à un niveau où ils, sont, ils se disent prêts à éventuellement supporter le, le, les, les coûts d'un embargo total du Mali. Encore une fois, comme je l'ai dit, pour continuer à défier la CDAO, il y a même une partie des Maliens qui appellent euh, au retrait du Mali euh, de la CDAO. Donc, les relations, en tout cas actuellement entre la CDAO et le Mali sont, sont très, très, très tendus. Si vous permettez de dire un mot après ce que Mariam a parlé, elle a vraiment capté quelque chose de très uh, important. Et souvent à Washington, on dit voilà, on fait renvoi aux organisations régionales pour qu'ils puissent établir la solution africaine, c'est un joli principe dans l'abstrait. Mais il faut aussi voir comment cela est perçu sur le terrain. Puisque je, je pense que même avec la, CDO, de la CDAO, euh, il s'agit plutôt euh, de quelque chose qu'il faut voir dans le temps. Ce n'est pas nécessairement quelque chose de positif. Lorsque la CDAO était présidée par le président Youssoufou du Niger, c'était un leader qui, était, qui a respecté la limite des deux mandats. Alors là, il y avait une autorité morale et il venait d'un pays qui qui a pu avoir un impact sur le Mali. Il était dans son rôle comme président de la CDAO. Et à ce moment-là, on a eu et on a vu beaucoup d'actions efficaces des organisations régionales. Mais puis, il y avait un changement de leadership. Je ne veux pas dire que M. Koufado du Ghana n'est pas engagé, mais c'est tout à fait différent. Ce n'est pas un pays avoisinant. Euh, et euh, le médiateur euh, euh, de la CDOA, euh, Good Luck Jonathan, et lui, euh, il était un ancien chef d'État, euh, mais le rôle de médiateur, c'est pas un schéma euh, euh, pour. Euh, pour travailler avec les, les hommes d'État et euh, pour négocier. L'homme ne parle pas français et euh, pour euh, faire ce travail euh, avec des interprètes, ce n'est pas une situation idéale. Et comme Améria m'a dit, euh, bien précisément les sanctions, euh, là, il, il, il faut voir lorsque les militaires euh, prennent le dessus, eux, ils n'ont pas des comptes bancaires à l'étranger. Euh, moi, j'ai euh, rencontré le colonel chez lui à la maison avant de devenir vice-président. Euh, et ce n'était pas euh, la maison de quelqu'un qui euh, avait des euh, comptes bancaires que vous pouvez geler. Donc ces sanctions n'ont vraiment pas de sens dans ce contexte. Um, et euh, pour euh, faire un embargo sur le pays, euh, cela a visé euh, les citoyens qui sont devenus victimes. Donc, euh, la crédibilité manque si on euh, fait ce genre de riposte. oui euh, merci pour cette réponse. Et euh, c'est un point très important que vous venez de soulever. C'est quelque chose que vous avez dit tantôt. Là. Il faut comprendre le, la ligne de base, comment la situation se présentait avant le premier coup d'État. Il faut se pencher sur le processus démocratique et puis regarder les institutions comme la CDAO à travers ce prisme. Il faut bien comprendre l'histoire avant de savoir qui il faut soutenir et comment il faut voir la situation. Mariam, vous avez dit quelque chose sur votre réponse à la CDAO. En effet, vous avez dit que maintenant, les peuples, ils sont plutôt en faveur du militaire. Parlez-nous un petit peu de la relation, de cette relation. Parce que bien sûr, il avait à l'époque les mêmes problèmes, l'insécurité, il y avait l'économie faible, la corruption, tout cela était présent. Il ne me semble pas qu'on a fait beaucoup de progrès quant à ces problèmes. Mais comme leur temps au pouvoir semble devoir se prolonger au-delà du début de 2022, dans quelles mesures sont-ils équipés pour gouverner et qu'est-ce que cela signifie pour le pays et pour eux? Madame Drame, si vous pouvez répondre à cette question. Euh, oui, je, je vais tenter de répondre, mais il faut que je fasse une discussion pour, aller, pour expliquer certaines choses. Euh, en fait, imaginez, euh, quand je faisais mes études, par exemple, en sciences politiques, et quand on étudiait les transitions démocratiques, on étudiait le cas du Mali et du Bénin, c'est-à-dire les années 90. Et euh, à l'époque, j'étais loin d'imaginer qu'en fait, on allait encore retourner, euh, vous imaginez un, à nouveau dans deux autres transitions, euh, déjà dans mon, dans mon propre pays. Pour les Maliens, on peut dire qu'il y a même une sorte de, il y a un choc psychologique dans lequel on n'arrive pas à se sortir. C'est que comment est-ce qu'on est passé d'un exemple de démocratie à une situation aujourd'hui où nous avons eu finalement trois coups d'État en, en, en quelques années. Donc le choc le pour, pour les Maliens a été très grand et il faut lier tout ça à ce qui s'est passé en Libye. Et malheureusement, on ne, peut pas, on ne peut pas dissocier notre situation à celle de la Libye, parce que dès lors que la Libye a sombré, le Mali n'arrive pas à se relever à cause de tout ce que vous savez. Et depuis qu'on a commencé à parler, on n'a pas parlé des, des groupes armés, on n'a pas parlé de, de l'accord pour la paix, qui constitue en fait une partie majeure aussi de notre crise, parce que nous avons du mal à rétablir la confiance avec les groupes armés. Et l'accord pour la paix a pris beaucoup de retard dans sa mise en œuvre. Et tout cela constitue aussi des, des, des, des nœuds majeurs dans, dans, dans notre crise. Et donc finalement, vous imaginez pour les Maliens, c'est de se dire, d'accord, nous avions eu la dictature pendant 20 ans, ensuite nous sommes devenus un modèle de démocratie. Mais dans ce modèle de démocratie, qu'est-ce qui s'est passé C'est la corruption, c'est le manque de transparence, c'est les élections contestées. Et donc, finalement, aujourd'hui, ce qui se passe dans, dans, dans l'inconscient le, le, des Maliens, c'est que finalement, qu'est-ce qui est important C'est la transparence, c'est la bonne gouvernance. Et en fait, peu importe que les acteurs soient civils ou militaires, ce que veulent les Maliens, c'est euh, des leaders, on va dire, forts, c'est des institutions fortes, c'est une bonne gouvernance, c'est la transparence surtout. Parce que ce qui a le plus fait de mal, on va dire, c'est la corruption. Donc, et malheureusement, quand on regarde la classe politique malienne qui a animé le visage politique depuis les 20 dernières années, euh, la plupart ont, on va dire, euh, des dossiers pendant euh, par rapport à, à la corruption. Donc, les gens se disent, au moins ces jeunes-là, ils ne traînent pas de casserole, au moins ces jeunes-là, euh, en tout cas pour l'instant, il n'y a pas de scandale financier majeur. Et ils essayent de, de, de, de, de mener à bien, de, de, faire, de poser des actes. Par exemple, vous imaginez dans l'ancien régime, lorsqu'on nous avons acquis des hélicos de combat qui ne pouvaient pas décoller. Vous imaginez Et qui ont coûté des milliards et des milliards. Là, par exemple, vous allez voir que le régime actuel, les, les militaires, lorsqu'ils acquièrent des appareils, ils font des essais, etc., ils essayent de montrer. Que... Donc, c'est des petits détails, mais c'est des choses qui marquent les esprits. Parce que les, les Maliens se sentent vraiment frustrés euh, et ils, ils n'en peuvent plus de toute cette corruption. Moi, en tant que euh, présidente d'ONG, j'ai l'opportunité d'aller dans les villages les plus reculés dans toutes ces zones-là. Et euh, je vais vous donner, par exemple, un, un exemple d'un jeune qui justement a rejoint les groupes euh, terroristes qui m'expliquait que la carte d'identité nationale pour l'acquérir dans son village, il doit payer 10 000 francs CFA, alors que cette carte-là, elle est limite, elle est gratuite, elle ne doit pas coûter plus de 1 000 francs. Donc, le rapport que le citoyen a avec les, les autorités est souvent un rapport difficile. Il y a beaucoup de corruption, beaucoup de produits. Donc, les gens sont agacés par tout ça. Et donc, il y a un, un rejet, un sentiment de rejet, en tout cas des acteurs politiques de ce qu'on appelle du mouvement démocratique. Et euh, les gens se disent, pourquoi pas, en fait? C'est-à-dire, quel que soit le niveau de ces Quelle quel que soit euh, leur... Euh, ils se disent, pourquoi pas, finalement, parce que nous avons tout essayé, nous étions un exemple, nous étions ceci. Et ces acteurs-là qui se disent intellectuels et qui se disent euh, capables de gouverner, ils ils n'ont ils fait ils ont fait beaucoup de corruption. Donc, on ne veut plus dedans C'est vraiment, finalement, j'ai envie de dire... Euh, C est, c est, c est, les Maliens sont vraiment partagés en plusieurs sentiments et on a touché le fond tellement de fois que on est, finalement les gens se disent, essayons autre chose, quel que soit ce qu'on nous propose, essayons autre chose pour nous en sortir. Et donc aujourd'hui, malgré euh, la persistance des attaques, il y a toujours des attaques, euh, la crise économique, elle est là, bien évidemment, parce que qui va investir euh, dans un pays où il y a des attaques. Et même pour l'État, la plupart des, des projets et tout ça dans ces zones-là sont mis à mal par l'insécurité. Les, les, les, les, se déplacer à l'intérieur du Mali maintenant, c'est devenu un problème. Euh, c'est très pénible pour tout le monde. Il y a des villages entiers qui sont assiégés euh, par les djihadistes, qui ne sont pas ravitaillés, etc. Donc, euh, malgré tout ça, les gens se disent, de toute façon, euh, essayons. Et il y a aussi ce traumatisme aussi qui est là c'est qu'il y avait eu tellement d'espoir sur le président Ibrahim Boubacar Keta. quand il est arrivé en 2013. Il avait été élu de la plus belle manière, avec plus de 75 Et les Maliens avaient confiance en lui. Mais au bout d'un trimestre, au bout de trois mois déjà, avec l'achat du fameux avion présidentiel, il a perdu déjà euh, la confiance des Maliens. Donc, les, il y a une peur en fait que si on va aux élections, euh, qu est -ce qui, qui est-ce qu'on va élire et qu'est-ce que cette personne va faire donc? Et tout cela joue en faveur des militaires, à juste titre ou à mauvais titre, en fait. Thank you. That's, uh, I think Merci. That's oui, c'est une perspective très utile et nous fournit un contraste utile pour les questions suivantes. Et concernant le pouvoir, Peter, une question pour vous. Euh, on a de plus en plus la tendance à considérer les événements en Afrique et à travers, bon, à travers le prisme de la concurrence entre l'Union européenne les États-Unis et d'autres alliés d'une part et la Russie et la Chine d'autre part. Quel impact selon vous la concurrence stratégique a-t-elle eu sur les récents événements au Mali et comment les acteurs régionaux et internationaux devraient-ils répondre à l'implication de la Russie au Mali je pense qu'il faut ici euh, effilocher quelques éléments de cette question. Bon, et beaucoup de nos concurrents ou rivales viennent de reconnaître que pour un tout petit investissement de leur part, ils peuvent lier des ressources significatives des partenaires européens ou des États-Unis ou autres, Ils reçoivent ces ressources. Et puis, ces ressources peuvent être, ne peuvent pas être utilisées contre eux dans d'autres théâtres. Alors, d'un point de vue de la science politique, c'est une compétition, une concurrence asymétrique. Un exemple... Et ce qui s'est passé euh, en République centrafricaine, euh, cela euh, n'a rien signifié pour la Russie. Euh, si eux, ils ont fait euh, de l'argent à cause de leur engagement, mais pour quelques millions euh, d'armes, ils ont obtenu beaucoup d'influence et euh, ils ont frustré euh, Paris. Et euh, Paris, bon, ne sait pas euh, vraiment parce qu'il s'agit là des portefeuilles soi-disant noirs. Ils ont obtenu beaucoup plus. Euh, eux ils ont investi davantage euh, donc de même que euh, ils n'ont pas beaucoup investi au début euh, vous voyez c'était ils n'ont rien perdu et là il faut garder cela à l'esprit C'est pas, on ne peut pas dire que, tout, que tous les cas vont s'acheminer comme ça mais il faut les garder à l'esprit et deuxièmement, c'est notre comportement de ne pas encourager euh, ce comportement. Et, euh, et les États Unis sont, tout, sont très droits lorsqu'il y a un coup d'État, alors euh, la constitutionnalité doit être rétablie par la loi et par les principes. Euh, la, les États Unis coupent l'assistance euh, et le militaire jusqu'au jusqu'au moment où l'ordre est restauré à l'ambassade américaine à Bamako à cause d'une de quelque chose qui s'est passé lorsque moi j'étais au gouvernement à cause du gouvernement du président Kaïta. Là, il y a quelques véhicules qui auraient été donnés aux militaires maliens, mais non, ils sont maintenant sur le parking. Littéralement, ils sont sur le, par le parking. On ne peut pas les transférer ou les transmettre à cause du principe. De l'autre côté, ça peut aller également trop loin. Dans le cas où il y a ce défi de sécurité, Mariam a bien souligné euh, la légitimité étatique hein, qui est vraiment euh, liée à la fourniture de sécurité. Euh, bon, ces efforts de contre le terrorisme sont hors proportion. De l'autre côté, euh, les gens demandent, les gens demandent au, comme maintenant au Burkina, au Mali, les gens ont demandé pour obtenir euh, la sécurité. Ils ont fait appel aux membres euh, du gouvernement et aussi euh, à la CDAO. Après, euh, j'ai quitté mon emploi là-bas. Alors, euh, j'ai vu que l'État, avec ses propres ressources, a essayé d'acquérir euh, des ressources pour pouvoir se battre même contre les extrémistes. Mais là, il y a quand même aussi un élément américain qui aide avec tout cela et cela pose une certaine contestation. Je ne suis pas surpris qu'ils sont en train de chercher d'autres partenaires, aussi quelques partenaires qui présentent des troubles. Il s'agit d'un acte d'équilibre parce que toutes ces crises et tous ces cas sont accompagnés d'une tension et puis il faut équilibrer. Merci pour cette réponse, Franche. Maintenant, une, une autre question pour M. Ibrahim. Il y a l'engagement du gouvernement de transition avec ce groupe Wagner qui a suscité des inquiétudes. Ils ont parlé beaucoup de la formation des militaires. Et comment est-ce que vous qualifierez les objectifs du gouvernement de transition dans son engagement avec ce groupe Wagner? Et comment la France, les États-Unis et les autres pays devraient réagir? Docteur Ibrahim, la parole est à vous. Euh, merci. Je pense qu'il y a trois volets à cette question. Euh, tout d'abord, le groupe Wagner, euh, il y a des questions liées au groupe Wagner et puis comment la communauté a réagi et puis comment les États-Unis et la France a réagi et comment ils se sont positionnés. Euh, donc, je vais maintenant commencer avec le groupe Wagner, cette question. Euh, il y a des fêtes. Il y a des rumeurs. Est lié au groupe Wagner. Et le fait c'est que le gouvernement malien a décidé après la décision de diversifier leurs partenaires quant euh, à ses efforts pour aborder ce problème avec la sécurité et euh, l'un de ces nouveaux acteurs sont les russes. Les russes ont des hélicoptères, il y a les hélicoptères russes mais ils ne travaillent pas seulement avec les russes il en a fait il avec le gouvernement algérien avec le maroc avec d'autres gouvernements mais concernant le groupe wagner eux ils ont refusé d'avoir eu un engagement quelconque avec ce groupe Wagner, on a fait ils ont refusé cela. Ils ont dit qu'il n'y a pas de négoce entre le gouvernement malien et le groupe Wagner et avec ses acteurs, que cela n'a pas été rendu public. Voilà les fêtes, mais puis il y a beaucoup de rumeurs. Le dernier, les dernières rumeurs, c'est l'arrivée des mercenaires russes qui sont arrivés à Bamako. On ne sait pas vraiment de combien il s'agit. Quelques gens disent qu'il y a des centaines, d'autres des douzaines de mercenaires russes qui se trouvent déjà sur le terrain. Et puis, il y a les rumeurs de ce que ces groupes devraient faire. Quel est leur rôle quelle est leur tâche? Est-ce qu'ils vont engager les djihadistes au centre du Mali et au nord? Ou est-ce qu'ils vont protéger les institutions et les autorités transitionnelles? Donc, est-ce qu'ils ont la volonté d'étendre cette période de transition? Mais jusqu'à présent, toutes les nouvelles, toutes les informations qu'on a, là-dessus, sont des rumeurs. Parfois, on a des détails qu'on pourrait peut-être croire, mais on n'a pas de faits fait clairs hein, disponibles. Des déclarations du gouvernement malien. Maintenant, l'autre volet de cette question, c'est comment la communauté internationale a réagi par rapport à tout cela. La CDAO a dit, en effet, ils ont refusé cette idée d'amener Wagner sur le terrain. Ils ont dit qu'ils ne vont pas accepter cela. Ceci va accroître la crise entre le gouvernement malien et les organisations régionales, mais aussi les autres pays euh, les pays avoisinants, y compris euh, le Niger, le Sénégal, la, la, la Côte d'Ivoire, euh, ils ont exprimé aussi euh, qu'ils ne vont jamais accepter la présence des mercenaires russes au Mali. Euh, ceci va accentuer euh, cette question euh, entre ce groupe et les autorités. La France et l'Union européenne, eux aussi, ne sont pas en faveur du groupe Wagner. Et si le gouvernement de transition va aller de l'avant avec ce groupe, cela serait incompatible selon les acteurs internationaux. Alors, comment est-ce que la France et l'Union européenne et les États-Unis, qu'est-ce qu'ils devraient faire je pense que l'ambassadeur femme a tout à fait raison. Il nous faut davantage d'engagement, plus d'engagement de ces puissances étrangères pour appuyer le gouvernement malien, pour trouver des solutions localement acceptées. Il ne faut jamais plus accepter, uh, imposer des solutions sur uh, le Mali parce que c'est cette nuance maintenant dans le discours que vous entendez de l'extérieur, on dit, bon, il faut organiser le Mali pour avoir de nouveaux élus rapidement et qui sont acceptables pour la communauté internationale. Mais du côté malien, les Maliens disent, lorsque vous regardez la scène politique, il n'y a pas vraiment d'alternative avec les hommes politiques. Et lorsque vous organisez les élections, alors, pour quelles raisons? Euh, euh, euh, euh, euh, alors, c'est de nouveau un gouvernement qui est un peu comme le gouvernement Ibeka. Euh, mais qui, alors, on voudrait avoir un bon gouvernement et qui euh, satisfait aux besoins des citoyens. Et de l'autre côté, bien sûr, on a la sécurité. Et ça aussi, c'est une question où la communauté internationale devrait travailler de main en main avec le gouvernement malien. L'interprète ne peut pas entendre. Oh, Désolée, je pense qu'il y a un problème avec les microphones. Non. Oui, maintenant, ça marche de nouveau. Et on a besoin de la communauté internationale qui travaille avec le gouvernement malien pour travailler sur la sécurité. Vous avez dit tantôt, vous avez parlé de la solution militaire, mais il faut aller au-delà de la solution militaire, il nous faut autre chose. On a parlé du besoin d'un dialogue entre le gouvernement malien et les djihadistes. En effet, ça c'est une idée qui est appuyée au niveau local. Pour engager les groupes djihadistes, il faut trouver des solutions. Lorsque les Maliens vont passer au dialogue avec euh, les djihadistes, alors les autorités maliennes doivent avoir le support de la communauté internationale euh, au cas euh, où euh, on va pouvoir dérouler euh, ce dialogue. Mais c'est une des solutions que je peux envisager euh, parce que cela peut-être peut, -être peut euh, nous sortir de l'impasse dans laquelle on semble être coincé. Si je peux juste soulever un point, c'est un point excellent que vous venez de soulever. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Lorsque vous parlez de l'engagement, il y a le besoin de l'engagement. Et à travers l'engagement, on comprend mieux le besoin et les idées, les souhaits des partenaires maliens et on peut mieux les refléter. Ce qui n'était pas utile au cours des dernières semaines et mois, c'est ce temps avec lequel euh, la communauté internationale euh, a adressé euh, le Mali. Euh, aussi, euh, les anciennes euh, puissances coloniales euh, ont vraiment dicté au Mali euh, ce qu'il faut faire euh, avec peu de respect. Et cela fait mal. Et euh, si quelque chose va approfondir la crise, euh, je pense que cela ne serait pas du tout euh, utile. Ils vont se tourner... Euh, vers les Russes et autres. Donc, il faut vraiment confronter cette situation. Ils savent comment ils vont contre-réagir et cette surréaction des puissances coloniales. Par exemple, lorsque Monsieur Diop a visité cette mosquée, là, il s'agissait vraiment d'une surréaction et cela euh, à euh, approfondir les choses qu'on ne voulait vraiment pas approfondir. Il faut faire très attention. On voit que euh, dans le Sahel, on voit les euh, manifestations, on voit au euh, Burkina, euh, on euh, a vu les, ces manifestations, ces protestations, il y a une semaine, on voit les protestations au Niger euh, bon, pour les États-Unis. Bon, euh, soit euh, on travaille ensemble avec nos alliés euh, comme la France qui est notre ancien allié, euh, mais je pense qu'il est utile pour l'administration euh, de travailler aussi avec le pouvoir malien. Donc, il faut équilibrer. Euh, merci. Euh, tous les panélistes euh, ont... Euh, dit des éléments et qui sont en faveur de ce que vous venez de dire. Parce que maintenant, comme on est devant les élections, y a-t-il quelque chose qu'il faut encore souligner, ce que les acteurs internationaux devraient se concentrer dessus? Alors, je, demande, je pose cette question à tous les panélistes. Ou peut-être, Mariam, je vais vous poser une question parce que on a parlé des solutions de la légitimité et ce serait intéressant pour nous de nous parler un petit peu de comment la société civile et les autres institutions du Mali peuvent-elles soutenir au mieux la transition et de quel soutien ont-elles besoin pour jouer ce rôle? Oui, d'accord. Ben, avant, je vais essayer de répondre à, à l'autre question par rapport à la communauté. Euh, je pense que le, les principes et le droit international, c'est important parce que voilà, ça nous permet euh, de donner une direction à euh, l'éducation et ça, ça permet aussi d'exercer une certaine pression euh, pour maintenir euh, les institutions démocratiques. Mais le cas du Mali en tout cas est devenu un cas d'école, c'est devenu un cas particulier. Euh, de 2012 à maintenant, nous avons quand même finalement eu trois coups d'État. Donc, euh, je pense que euh, la communauté doit faire un effort d'assouplir un peu euh, les règles pour le Mali, d'être plus attentif euh, aux aspirations du peuple et de voir quel, quel, quelle solution, comme l'a dit euh, l'ambassadeur femme, de trouver un équilibre finalement entre les règles. et, et, et la réalité qui, qui est là, parce qu'aujourd'hui, il euh, y a véritablement trop de souffrances. Euh, euh, au sein de, de, de la population et il faut faire attention de ne pas exacerber cette souffrance-là avec quelques euh, sanctions que ce soit. Et par rapport à la société civile, son rôle actuellement est très, très important parce que comme on l'a dit tout au long de, de, de ces, cette discussion, euh, la solution, elle ne doit pas être que militaire. Et dans, et dans les autres solutions à apporter, la, la société civile a son rôle à jouer, les organisations, les ONG sur le terrain. C'est tous les projets humanitaires qui doivent continuer. C'est tous les projets euh, qui permettent euh, d'offrir des formations aux jeunes et aussi d'offrir de, de, de, euh, des, des, des appuis, on va dire, financiers aux jeunes et aux femmes euh, pour se sortir de ce marasme économique qui, qui dure, et, et, et je pense qu'en cela, la société civile doit, doit continuer à travailler, à occuper le terrain qui est malheureusement, en fait, euh, n'est pas occupé par, par l'État dans son ensemble. Il y a beaucoup d'endroits où nous allons, où l'État est absent. Et malheureusement, ce sont les djihadistes qui sont euh, dans ces zones-là. Et encore une fois, pour parler d'un autre point, ces djihadistes-là, lorsqu'on dit de négocier avec eux, j'ai envie de dire, ce n'est pas, pas forcément des étrangers, hein, c'est des Maliens, c'est des gens dans, dans ces communautés-là qui ne sont pas égarés, mais qui n'ont pas d'alternative économique, qui n'ont pas de débouchés. Donc, c'est soit rejoindre les groupes, soit rejoindre d'autres groupes euh, armés, soit euh, finalement tenter euh, le chemin de la Méditerranée pour aller en Europe. Donc, il est très, très important d'offrir des alternatives économiques euh, aux jeunes dans le Sahel, pas seulement au Mali, pour éviter qu'ils se fassent enrôler par, par les groupes djihadistes et d'associer les femmes euh, à ce travail-là. Parce que ces enfants-là, pour la plupart, ils sont souvent protégés par leur famille et c'est d'ailleurs pour ça que leur traque est très difficile et c'est pour ça qu'ils continuent à s'enraciner parce que ce sont des gens qui sont issus de ces communautés-là et qui sont protégés euh, par ces communautés. Et euh, l'autre rôle de la société civile dans ce contexte, c'est d'assurer la veille. Parce qu'en même temps, euh, nous essayons un nouveau schéma qui, qui n'est pas forcément, euh, euh, comment, comment j'allais dire, qui n'est pas, qui répond pas aux droits, parce que voilà, nous sommes dans une transition et tout ça. Un régime militaire, c'est un régime, voilà, qui n'est pas, c'est pas une situation qui doit perdurer. Et si nous voulons qu'il y ait une prolongation, parce que, euh, voilà, les gens se disent qu'il n'y a pas d'autre alternative, il n'y a plus de confiance entre les populations et les hommes politiques, la société civile doit quand même veiller à ce qu'il n'y ait pas de dérive autoritaire. Et là, aujourd'hui, euh, il y a quand même beaucoup d'arrestations d'hommes politiques. Il y a beaucoup de mandats de dépôt. Donc, la société civile doit aussi veiller euh, au respect du droit à l'interne et maintenir une certaine pression aussi sur euh, le régime militaire pour ne pas non plus euh, leur permettre de faire tout et n'importe quoi. Donc, la société civile a un rôle très, très important à jouer et sur le plan on va dire d'assistance humanitaire et de mise en œuvre de projets de développement, mais aussi euh, par rapport à la veille, euh, sur le respect des droits humains et le respect aussi du prochain calendrier qui va euh, sortir des assises nationales. Thank you, Mariam. Um, Merci, I'm Mariam. Et maintenant, Peter ou Ibrahim, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose par rapport à cette question? Donc, brièvement, euh, vous avez parlé là de quelque chose de très important. Maintenant, on n'a plus de temps pour approfondir cet élément, mais c'est la question de l'appui très large de la société civile qui essaye d'obtenir ce dialogue avec les extrêmes, avec les djihadistes. Mais bon, même ces terroristes soi-disant français qui présentent un danger à la communauté, bon, je pense qu'il qu s'agit là d'une question qu'il faut laisser ouverte, il faut des sauvegardes, mais il ne faut pas la biffée de la feuille des solutions, on ne devrait pas préclure cela. Moi, je ne l'ai pas préclu lorsque moi j'étais l'envoi et juste comme mariam vient de le dire, moi j'ai dédié trois heures à Mme Dico avec Mme Dico lui-même et on a eu une conversation très franche et euh, J'en suis sûr que je ne l'ai pas converti à, à quoi que ce soit, l'imam Dico, euh, On a eu quand même une bonne discussion et je pense que cela est important. À mon avis, euh, bien sûr, avec euh, des sauvegardes bien installées, euh, on devrait faciliter euh, ce genre de discussion parce que... peuvent accepter la légitimité de ce qu'on peut faire sur leur propre terrain. Ibrahim, j'ai l'impression que vous avez voulu dire quelque chose. Oui. Je vais faire deux points. D'abord, les limites de la transition. On se concentre beaucoup sur cette transition aussi pour retourner le pouvoir au civil. L'interprète ne peut pas entendre. Il ne faut pas organiser seulement pour organiser, mais non, il faut se concentrer sur la production d'institutions et qui peuvent contrecarrer les défis que le Mali doit confrontés maintenant, après cette crise politique. Je pense qu'il nous faut un focus sur les réformes nécessaires. Le Mali doit faire des réformes parce qu'il nous faut une manière, une, il faut peut-être passer en révision de la Constitution pour pouvoir rendre l'accord de paix une faisabilité et puis il faut voir quelles solutions découlent de ce travail le monsieur est gelé on a euh, malheureusement perdu la connexion euh, Moi. Je... Je saisis l'occasion ici pour remercier tous les panélistes. Vous avez vraiment soulevé de bons commentaires concernant la légitimité, la confiance, mais aussi ce que les institutions régionales et internationales devraient faire et il nous faut des solutions qui respectent la complexité de cette, situa cette situation. Il faut l'aborder de manière exhaustive. Il faut prendre en compte tous les acteurs au Mali et, et les besoins sur le terrain. Merci encore une fois. Et merci.